La technologie devient vraiment efficace quand elle est utilisée de façon transparente en classe. C'est ce qu'on a pu observer dans la classe de Judith, enseignante en 6e année à l'École de l'Harmonie Jeunesse de la Commission scolaire de la Seigneurie des -Îles. En atelier avec seulement 6 iPods et des visionneuses en carton, les élèves ont échangé sur leurs observations du territoire en comparant des photos d'époque et des photos 360 d'aujourd'hui. Cette activité ludique à la manière d'un cherche-et-trouve a permis aux élèves d'aborder l'histoire autrement. Les élèves ont vécu une activité qui s'appelle « Voyager entre 1905 et aujourd'hui » à l'aide de la réalité virtuelle. L'activité était euh, construite en trois étapes. La modélisation, où je donnais vraiment un exemple de la situation. Donc J'étais en avant et je montrais un peu en détail là, euh, ce à quoi il allait répondre, les questions, puis ce qu'ils allaient voir. Puis ensuite, euh, l'état principal, c'était la réalisation de l'activité. Donc, tous les élèves étaient en action, en station, et ils voyageaient vraiment entre une image ancienne, puis une photo 360 euh, d'aujourd'hui. Et finalement, il y avait la partie d'intégration, où on regardait là, leurs réponses, puis on réfléchissait, on se questionnait sur euh, différents aspects, là, des aspects de continuité, puis des aspects de, de changement entre les deux époques. Ah ben bah je sais c'est laquelle. Je vois. Je vois. Attends. Je vais juste Oh my god. Je sais pas c'est dans quelle ville. Je sais pas c'est dans quelle Attends. Ah ben bah oui. c'est dans quelle ville. Bah là là c'est dans... c'est jardin Ah il y a des glissades. Vergule. Attention, il y a un gars qui crie c'est le 5 et 6. Photo 6. -6. Oui. Sport euh... culture et loisirs moi je pense. Ouais. Le Château-Frontenac, c'est un, un local. Changement! Pendant le déroulement de l'activité, ce qui était important, c'était qu'il y avait vraiment six stations différentes dans la classe. Donc Ça, ça s'est vraiment fait là, de façon fluide dans l'espace. Il n'y avait pas de matériel qui se déplaçait. C'était vraiment les élèves qui devaient se déplacer de station en station. Pas, chaud. Là, as coché. Vous avez coché sur les, va sur les loisirs? Ah ouais, mais... Qu'est-ce qui vous fait penser? C'est pour -ce ce ben, -ce les indices. Oui, oh, oh, il, il y a des photos électriques. On voit que les élèves étaient à l'aise ici à utiliser le Chromebook, les outils de collaboration en ligne pour pouvoir noter leurs observations. Euh, naturellement, le cas de réalité virtuelle, mais également le tableau numérique interactif là, qui a été utilisé comme outil de travail collectif et de réflexion pour effectuer le retour par la suite qui, selon moi, est gagnant euh, le retour pour pouvoir prendre conscience euh, des éléments qui ont été observés, euh, les, euh, de faire sortir ce que les élèves ont remarqué dans la réalité euh, virtuelle. J'essaie de, je de voir l'angle exact. De continuité, un élément qui n'a pas changé. L'église. On voit, on voit comme, sur la photo, la 5, on ne voit pas très bien l'église, mais si on regarde bien, on peut voir le haut. Et si, tu, si on regarde sur l'image l'église, on dirait pas tant qu'elle a changé. Comme chercheur, en fait, ça me pose quand même la question de savoir c'est quoi les conditions d'efficacité, c'est quoi les domaines disciplinaires que ça pourrait être intéressant, puis qu'est-ce qu'on doit installer en classe pour que ça fonctionne. Donc ici, vraiment, on avait l'environnement physique carrément était en îlot, euh, les moyens utilisés étaient différents. Donc, on a fait de la pédagogie par atelier avec la rotation, ils devaient collaborer. Donc, même s'il y avait un casse par deux personnes, sur le plan technique, on n'a pas eu de problème. En fait, je ne me rappelle pas avoir entendu un élève soulever un problème technique. Il était formé à utiliser le formulaire, il était prêt à utiliser la virtuel virtuelle, et quand ça au TNI, tout a fonctionné. Donc, la technique est passée à second plan, la pédagogie en premier plan, c'est ce qu'on veut. Mon objectif, c'était de travailler la compétence euh, « Interpréter le changement ». Donc, euh, d'interpréter le changement de la Société du Québec, euh, 1905, puis la Société québécoise d'aujourd'hui. Donc, euh, lorsque j'ai fait mon retour euh, avec les élèves sur la tâche, euh, j'ai choisi euh, certaines stations qui étaient, selon moi, plus intéressantes pour faire le retour. Et là, sur mon tni j'ai affiché euh, en double page euh, l'image ancienne et puis la photo, euh, l'image 360. Puis à l'époque, elle avait, j'ai l'impression, une genre de, de grange. Il y avait peut-être des chevaux, une écurie ici. Puis là, elle est plus là. J'ai vu des élèves qui étaient en mesure de bien euh, soulever euh, des caractéristiques de territoire, d'observer, de faire des observations précises. Pourquoi cette photo-là représente là, la culture, les loisirs, Ariane Ben à cause de l'église. L'église, qu'on allait se rassembler à l'église le, les dimanches, par exemple. Ah euh, ça, ouais. C'est comme si on était devant toi. Ça, c'était comme ça. Donc ça, ça a duré dans le temps. Ensuite, je suis allé voir leur questionnaire, leur réponse. La majorité dit quel aspect? Cette photo-là? Économie. Économie, avec un petit boîtement. Donc c'est un peu la question de savoir après ça, bien, comme chercheur, est-ce qu'ils ont appris? Bien là, ça, on va peut-être le savoir un peu plus tard, en fait, c'est peut-être de réinterroger les élèves, mais on peut se poser la question, est-ce que le dispositif de réalité virtuelle permet d'apprendre? La question est encore un peu ouverte quand même.